Faire du ma magret séché, c'est pas très compliqué. Bon, il vous faut un magret et le sécher. Mais, euh, attends, attends. c'est quoi ce bordel là Oh, Louisa Co Comment ça c'est les poulets Eh bien, eh, eh ben, bah, il faut un bordel Mais vous non. me faites chier À présent, j'enregistre je... une vidéo pour la télé sur YouTube. Comment veux-tu que les gens comprennent quelque chose avec tout ce bordel Mais non, je m'énerve, je ne veux pas. Vous, mais, vous, mais vous me faites chier Alors je reprends, le magret, je reprends à la ferme de chez euh, Vladimir, c'est un paysan d'internet. Il fait du magret à 20 balles le, le kilo, du poulet à 16, des fritons à 14, je crois les 100 grammes, c'est pas cher. Hein. De la graisse d'oie pour faire des frites à même pas 1,50 le litre, du, du foie gras bien évidemment, enfin tout un tas de petites choses délicieuses et fines avec ça tout pays en espèces, comme ça on est bien le gouvernement. Bon, le seul souci c'est que Vladimir, il est de Moscou, du coup on paye en roubles. Enfin, ça fait quand même pas cher le magret à 20 roubles le kilo, paye ou biban. Alors, quand t'as la recette, bah, c'est plutôt simple. D'abord, un verre de vodka. Bah, c'est pas pour lui, c'est pour, pour moi. C'est histoire de se mettre dans le bain. Il est surtout bien important de ne jamais alléger le malgré de son gras. On va tout laisser. Tu peux juste découper un peu ce qui reste autour, mais pas trop. Sinon, tu n'auras plus rien à, à manger. Tu peux repasser le sous l'eau. Si comme moi ton magret est avarié puisque je l'ai acheté comme je te l'ai dit sur internet et que la livraison depuis la Moscou c'est un peu compliqué en ce moment, ça a mis trois mois. Bon forcément mon magret sentait la moutarde, mais c'est pas grave, oh là là, tu passes ça sous un filet d'eau et t'en profites pour boire un, un verre de vodka, comme ça tu laisses le, le verre dans l'évier. Et si ta femme elle passe à côté, elle croit que c'est de l'eau dedans. Et en plus, il ne faut pas rester sur une béquille, ça fait mal à l'autre jambe. Et puis ça te met clairement dans l'ambiance. Bon, une fois que c'est fait, bon surtout, bah tu le sèches bien avec un essuie tout, hein? Ou Sinon tu, tu prends un chiffon sec, hein. Faut pas qu'il reste de la flotte au moment du séchage. Ensuite, tu prends un récipient assez grand pour y loger ton magret. Bien entendu, tu rebois re re un verre de vodka. Au, au fond du récipient, tu mets un peu de vodka. Euh, non, je déconne. Du gros sel, tu mets du gros sel. Voilà, du gros sel de mer. Hein. Parce qu'en fait, le magret, il faut vraiment le projeter le sel. Tu le retournes, tu, tu, tu, tu, tu brosses au sel, tu le noies au sel, et tu bois une vodka parce que le sel, ça donne soif. Une fois que c'est fait, tu vas mettre ça direct dans le frigo au moins 24 heures. Bon, c'est là où je déconne moi. Je l'ai laissé 72 heures parce que je l'ai oublié. Votre cas, ça rend amnésique. Fais gaffe. Alors, quand il pense, tu ressors le magret et là, tu rebois un verre. On va le dessaler. Inutile de te préciser que vu que je l'oubliais là, euh, désolé, c'est même pas possible. Une fois que ça sort du frigo, ça va vite. Alors tu le sors du frigo et tu le brosses à la main pour enlever le gros sel, du, du, de, pour enlever le gros sel. Le plus gros, j'ai écrit le plus gros, mais j'avais même pas vu. Le plus gros du sel. Et puis tu lui mets les aromates que tu, que tu veux. Hein Moi, c'est du romarin, du thym. Et, euh, et du sel. <rire> non, je déconne bien sûr. Non, non, du sel, tu verras que t'en auras pas besoin. Oui. Tu tapotes ta mixture autour de ton ta magré. Quand tu peux le constater sur le vidéo, il y a, bon, il n'y a pas d'image parce que en fait j'ai euh, oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. Alors je prends un torchon les plus propres. Mais si ta grand-mère s'en est servie pour déposer le dentier, ça peut donner un petit goût en fait. Donc c'est pas grave. Tu la roules là dedans hein et tu vas le couler au frigo pendant deux, trois semaines. Trois semaines plus tard, une fois, ton magret est raide comme un coup de tric. Tu peux le sortir de son torchon Et si tu n'es pas encore torché, tu peux le couper en fil lamelles, le faire en salade. Ou sur un tchotost à il n'y a rien de mieux. Surtout plus, tu en veux encore des recettes paysannes diététiques, comme le cassoulet, les patates au chorizo, ou bien encore le tartiflette au steak haché. Hein Alors, profites en pour mettre un pouce dans le. Un, un pouce en l'air. Et. Et moi, je vais cuver. Au revoir. <rires>